Salut et bienvenue, petit tuto consacré à Inkscape. On va voir comment réaliser le logo du site linuxgraphic.org. On verra deux astuces. La première astuce, c'est l'utilisation de l'effet chemin corner ou coin qui permet d'avoir très facilement des bords arrondis comme ça. Et puis on utilisera l'effet de chemin qui s'appelle décalage dynamique. Allez, je vais aller tout de suite dans fichier nouveau. Je vais aller dans affichage. On va choisir plein écran. Maintenant, je vais dans fichier et je vais importer le modèle qui sera téléchargé en bas de la vidéo mon image en appuyant sur ctrl shift et en cliquant sur la petite flèche là je vais agrandir l'image par rapport à son centre en gardant les bonnes dimensions maintenant je vais faire apparaître la fenêtre objet donc on a ici le calque 1 avec notre image ce calque 1 je vais le renommer modèle donc je double clic et je vais taper modèle j'appuie sur entrée pour valider je verrouille ce calque je vais diminuer l'opacité à 50% comme ceci je clique sur le petit plus pour ajouter un calque que je vais appeler Illus. je fais ajouter alors pour zoomer, on peut appuyer sur la touche plus du clavier, pour dézoomer c'est moins. On peut également cliquer sur la molette pour zoomer et Shift molette pour dézoomer. Et puis pour se déplacer dans le document, je clique sur la molette, je reste appuyé, puis je peux comme ça me déplacer. Ou alors on a les petites glissières là. Donc je zoome, je vais sélectionner l'outil courbe de Bézier ici, le raccourci c'est B, donc je clique. Je clique à cet endroit là à peu près au milieu, je vais faire que la moitié de l'objet, là. donc je me mets ici, je clique pour faire un premier nœud. Alors là j'ai le magnétisme qui m'embête un peu, je clique pour le désactiver, je clique là ici. Donc je me mets ici, je fais un deuxième nœud, un troisième, un quatrième, un cinquième, sixième. Je me déplace, donc clique sur la molette, je reste appuyé. Je fais un dernier nœud ici. J'appuie sur Entrée pour valider. Automatiquement, j'ai ma forme qui apparaît. Avec l'outil d'éditer les nœuds, je vais pouvoir déplacer les nœuds pour bien les positionner correctement. Je me mets à peu près au milieu de la ligne et je clique, je glisse pour avoir ici une ligne bien arrondie. Je peux éventuellement venir replacer un peu les nœuds. Voilà, on va dire que c'est pas trop mal. Je vais dans « Chemin »,« Effet de chemin », je clique sur le petit « Plus » ici, et je vais choisir « Corner ». Et automatiquement, vous voyez, il y a des petits losanges verts qui apparaissent. Alors ces petits losanges sont très pratiques, parce que si je clique sur le petit losange vert et que je glisse, automatiquement, voilà, j'ai un bel arrondi. Je vais un petit peu réduire la taille du contour, donc je fais un clic droit ici, je vais mettre à 0,1. Là, c'est pareil, je clique sur le petit losange et je glisse. Voilà, maintenant je déplace le nœud, je clique sur le nœud là et je le déplace. Et j'essaye de coller comme ça le plus possible au modèle. Voilà, là c'est pareil, je clique sur le losange et je le déplace. Alors vous voyez là, je... petite erreur, c'est qu'étant donné que ce nœud est sélectionné et celui-là également, automatiquement il va faire le même arrondi sur les deux nœuds là. Alors je double-clique à l'extérieur, je sélectionne ce nœud-là, voilà, et maintenant je fais qu'un arrondi qui s'applique sur ce nœud. Donc là vous voyez, il est sélectionné, donc je clique à l'extérieur, je sélectionne mon nœud, je clique, je glisse. Alors ici ce que je vais faire, je vais appuyer sur SHIFT, je vais cliquer sur le nœud de façon à faire apparaître la petite poignée et j'appuie sur CTRL pour rester bien à l'horizontale comme ceci. J'appuie sur « moins » pour dézoomer. Je vais faire ce petit arrondi ici également. Voilà, ça devrait être bon. Et je déplace le nœud. Je me mets sur ce nœud là, j'appuie sur « shift », je clique, je glisse, en appuyant sur « ctrl » pour faire apparaître la poignée et puis pour rester bien à l'horizontale. Donc maintenant qu'on a placé correctement nos nœuds et puis qu'on a nos petits arrondis, on va pouvoir convertir cet objet en chemin en cliquant là-dessus. On va dupliquer cet objet, donc je peux faire un clic droit « dupliquer ». Ce, cet objet, je vais lui faire un petit retournement horizontal en cliquant sur l'outil Sélectionner et Transformer. Je peux maintenant cliquer là-dessus, où le raccourci c'est H. Donc si j'appuie sur H, automatiquement mon objet il fait un retournement horizontal. J'active le magnétisme, je me mets sur cet objet là en haut à gauche, je clique, je glisse, et grâce au magnétisme il vient se placer correctement. Je vais plutôt cliquer ici, voilà, de façon à me positionner par rapport à ce nœud là. Donc j'appuie sur Shift pour sélectionner les deux objets qui sont là. Je vais dans Chemin et je fais tout simplement Combiner. Je sélectionne l'outil Éditer les nœuds, je vais sélectionner les deux nœuds qui sont là, j'appuie sur Shift et les deux nœuds qui sont en bas, et je vais cliquer là-dessus pour les joindre, de façon à avoir en fait plus qu'un seul nœud ici et un seul nœud en bas, et puis je vais rendre le nœud doux en cliquant là-dessus. On vérifie, celui-là on peut peut-être le retravailler, on va le travailler en symétrique, je clique là-dessus, ce qui permet si je clique sur la poignée là, automatiquement l'autre, elle va s'allonger de la même façon, et j'appuie sur CTRL pour rester bien dans l'horizontale. Je vais dupliquer cet objet, donc je le sélectionne. Donc dupliquer, on peut également cliquer là-dessus, ou Ctrl D. Vous voyez, j'ai un autre calque objet qui apparaît. Je vais aller dans chemin, et je fais tout simplement décalage dynamique. J'ai un petit losange qui apparaît, là. Voilà, je peux le déplacer ici, le petit losange, et je vais déplacer le petit losange pour créer, voilà, une forme qui colle, en fait, au modèle. Maintenant, je vais faire deux petits rectangles, donc je sélectionne l'outil créer des rectangles et des carrés. Je clique dessus. Donc je fais un premier rectangle. Alors je veux pas de fond, donc je clique sur la croix. Par contre, je veux un contour. Avec la molette, je vais cliquer sur la couleur noire. Et automatiquement, vous voyez, j'ai le contour qui apparaît. Voilà, on peut ajuster correctement. Là, c'est bon. Je duplique cet objet, donc CTRL-D. Je clique, je glisse en appuyant sur CTRL pour rester bien à la verticale. Donc je place mon objet comme ceci. Et puis je clique sur la flèche et j'agrandis. Avec SHIFT, je sélectionne les deux rectangles. Et je vais les combiner en faisant chemin combiné. J'appuie sur « moins » pour dézoomer. Je sélectionne cette forme ici avec « shift » de façon à avoir ces deux objets sélectionnés. Je vais dans « chemin » et je fais « intersection ». J'appuie sur « shift », je sélectionne cette forme-là et je vais dans « chemin » et je fais « exclusion » de façon en fait, à avoir un trou dans mon objet. Je vais dans, sur le calque modèle, je repasse l'opacité à 100%. Je clique sur mon objet là, je vais utiliser la pipette de façon à récupérer la bonne couleur, voilà, c'est bon. J'enlève le contour, donc avec la molette je vais cliquer sur la croix, de façon à ne plus avoir de contour. Je clique sur l'outil sélectionner et transformer des objets. Je vais déplacer mon objet comme ceci. Je vais peut-être lui mettre une couleur rouge pour bien le différencier du modèle. Voilà, vous voyez en cliquant une deuxième fois sur mon objet, j'ai une petite croix de rotation. Et j'ai les flèches de rotation, donc je peux faire une rotation à mon objet. Je duplique mon objet, CTRL D, petit retournement horizontal, j'appuie sur H. Je clique sur mon objet, j'appuie sur CTRL pour rester bien à l'horizontale, voilà c'est parfait. Je sélectionne ces deux objets, je vais cliquer sur la pipette et je vais mettre la bonne, la bonne couleur. Voilà maintenant je peux masquer mon modèle et j'ai comme ça refait le logo du site linuxgraphique.org. Voilà je vous remercie d'avoir suivi ce petit tuto, n'hésitez pas à poser des questions et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.